Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto, alors aujourd'hui un tuto pour vous présenter comment créer un script de caméra qui va permettre de suivre un personnage à la troisième personne et on va ajouter un petit effet smooth alors vous allez voir que c'est pas compliqué à mettre en œuvre et ça va être bien sympathique alors pour vous présenter ça j'ai ici mon personnage fétiche qui est un robot qui a un caractère 3D vous voyez euh, qui se déplace, qui saute, qui marche euh, voilà, qui se déplace de manière très simple et on va voir qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa là-dessus. Vous pouvez voir que là, bah, j'ai ma main caméra euh, qui est ici et puis euh, bah, qui, ne, qui ne suit pas du tout la scène, ce qui est assez embêtant. Alors vous allez me dire, on pourrait attacher ici la main caméra au caractère prototype, bien sûr, mais vous allez voir que le petit script qu'on va mettre en œuvre aura quelques avantages et vous allez pouvoir peut-être développer d'autres choses. Alors, on va créer tout de suite ce script. On va ici créer un c -Sharp script, évidemment, et on va l'appeler camfollow. Et on va l'appeler smooth aussi avec deux eaux il me semble voilà parce que on va lui ajouter ensuite un petit effet smooth alors ce script je vais tout de suite l'affecter ici à ma main caméra alors on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer alors déjà il faut qu'on indique à cette caméra qu'elle doit suivre euh, quelque chose donc euh, en l'occurrence ici une target euh, qui va être mon player donc pour ça on va utiliser un champ sérialisé qui va être de type transforme parce qu'on va suivre la position donc transforme et on va l'appeler target c'est assez classique on va pouvoir glisser ça dedans et ce qu'on va pouvoir faire c'est maintenant ici par exemple au niveau de l'update dire que bah, la position de ma caméra transforme pardon est égale à la target position mais ça on va pas pouvoir le faire parce que qu'est ce qui va se passer vous l'aurez compris si je fais ça maintenant que je laisse compiler je vais glisser le caractère prototype de mon player ici. Et qu'est-ce qui va se passer bah, Ma caméra va venir se positionner, vous allez voir, au pied ici de mon player. Ce qui est tout à fait logique, elle a pris sa position. Et je ne peux d'ailleurs pas la déplacer parce qu'à chaque update, je la remets à jour. Alors évidemment, je peux déplacer mon player, mais ça n'a aucun sens. Parce que, regardez, la caméra euh, suit ses pieds, on voit rien du tout. Donc pour ça, on va devoir utiliser une deuxième variable euh, qu'on va euh, créer ici. Qui va être un vecteur 3 et qu'on va appeler euh, offset caméra. Alors l'offset ça va être simplement la différence. Alors on pourrait faire un vecteur 3 dans un champ serialisé et régler ça mais l'idéal c'est quand même de positionner notre caméra ici, c'est à dire que moi ma caméra bah, je l'ai positionnée comme ça et euh, je voudrais qu'elle démarre à cette position là. Donc pour ça, bah, rien de compliqué, hein, au niveau du start on va aller définir cet offset. Donc en fait on va dire que l'offset caméra c'est égal à quoi À ma transform.position moins la target position. Ce qui me permet en faisant la différence de ces deux vecteurs de récupérer la position, en fait les coordonnées de l'offset. Alors maintenant ici je dois modifier ça parce que si je veux que ça fonctionne, bah, je dois dire par exemple, je vais créer ici un vecteur 3 qui va s'appeler caméra position. Et je vais le définir à quoi bah, À la target.position euh, plus, je dis bien plus l'offset. Voilà, l'offset caméra. Et évidemment ici bah, je vais définir la position de ma caméra sur caméra position ce qui va me permettre alors je vais faire un copier coller voilà ce qui va me permettre ici bah, d'avoir maintenant ma caméra un petit peu comme si on avait lié la caméra euh, au player on peut voir mais pas tout à fait parce que la différence c'est qu'ici vous pouvez voir que mon player bah, il reste au centre de mon écran voilà et ma caméra suit. C'est-à-dire que là, je le vois devant, j'ai bien une vue, euh, je peux suivre mon player à la troisième personne. Si vous aviez lié la caméra, votre caméra serait toujours derrière et euh, ferait des. On va d'ailleurs le faire pour que vous compreniez bien la différence. C'est que si, si je euh, lis ma caméra au caractère prototype et que je désactive le script qu'on vient de créer, regardez la différence. C'est qu'ici, j'ai ma, ma caméra qui fait une rotation avec mon player. Alors que quand, ici, je la délie, je la garde à sa position initiale et que je réactive mon script. Ben là, j'ai mon personnage qui reste au milieu. Vous pouvez voir, voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça nous permet de faire une caméra qui suit bien le player euh, à la troisième personne. Voilà, on peut voir qu'il marche devant moi. Euh, évidemment, il faudra la positionner judicieusement. On pourrait la mettre un peu plus loin, un peu plus haut. Ça poserait vraiment pas de problème. Euh, voilà, et là, on peut voir que je peux de nouveau faire tout ce que je veux. Voilà. Donc, là, il vient, vient vers moi. Évidemment, vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va introduire quelque chose d'autre, ce qui vous allez voir va être très intéressant. Alors, on retourne au niveau du script, et ce qui serait sympa maintenant, c'est qu'on puisse avoir un, un smooth. J'ai mis smooth dans le titre du script, donc ce serait euh, assez intelligent de le mettre en place. Donc, on va créer ici un, une variable qui va être serialisée, qui va être range. Voilà, qui va nous permettre d'avoir un slider en fait pour choisir des valeurs. Donc, qui va démarrer à 0,01 flotte et euh, qui va finir à 1 flotte. Donc, ça. Maintenant, pour que ça fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas, on le met ici entre crochets. Et en dessous, on va déclarer une variable qui va être de type euh, chance, qui va être dans un champ sérialisé, qui va être de type float et qui va s'appeler smooth. J'enregistre ça. Donc ça, ça va ensemble. Hein. Cet attribut ici concerne ici float smooth. Si je vais au niveau d'Unity, après compilation, regardez ce qui se passe. J'ai maintenant ici... Une variable smooth qui démarre à 0. Alors, faudra faire attention si vous démarrez. Il faut la modifier. Vous pouvez voir que euh, c'est à 0 par défaut. Mais non, il faut qu'ici, elle soit un peu plus importante. Donc, on va la mettre ici à 234. Peu importe. Vous allez voir. Euh, donc, ici, on retourne au niveau du script. Et maintenant qu'on a cette variable, on va s'en servir. Alors, à quoi elle va servir cette variable bah, Tout simplement, on va définir une position. On va, on va utiliser un vecteur 3.lr pour définir et faire un smooth de la position. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire vecteur 3. Point. Euh, je vais le déclarer, pardon. Donc je vais l'appeler euh, pour faire simple smooth position. Cette smooth position, ça va être le, le, le résultat de vecteur 3.l'air, une interpolation linéaire. De quoi Le point de départ, c'est ma Transform.Position ». Le point d'arrivée, ça va être la caméra.position qu'on vient de créer au-dessus. Euh, Caméra, euh, position, on va pas se tromper. Caméra, position euh, tout court. Et la dernière variable, ça va être le, la flotte, la part d'interpolation. Alors vous savez que c'est entre 0 et 1. Si je mets 1, ça se fait directement. C'est-à-dire que ça va se déplacer du point A au point B. Euh, dans ici l'update. Alors je réduis, je réduis un petit peu la taille de, pour qu'on comprenne bien. Mais ici on est dans l'update. Donc ça va passer à chaque fois. Donc ici, euh, bah je vais devoir mettre, je vais utiliser ma variable smooth que je viens de créer ici juste avant. Ce qui va me permettre en fait de définir avec ce slider dans l'inspecteur la part du smooth. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le vecteur 3 LERP, je ne vais pas l'expliquer ici. J'ai une vidéo sur le, le, le, la chaîne, allez voir, tapez rechercher vecteur 3 LERP, interpolation linéaire. Et j'ai même expliqué le SLERP, vous allez voir, qui est euh, une interpolation plutôt sphérique. Mais ici, ça va nous permettre d'avoir un mouvement qui ne va pas être instantané, qui va être euh, smooth. Alors c'est difficile à... qui va être tout doux. Et il y aura un petit, un petit effet de ça. Alors vous allez vous en rendre compte justement. Si maintenant ici on fait ça. Alors par contre, attention. Maintenant ici la position n'est plus égale à la caméra position, mais à smooth position. Évidemment. Sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc là, si maintenant je lance mon script... On va voir ce qui se passe. Alors hop, c'est parti. Voilà. Donc si je me déplace. Et regardez. Alors on n'a pas beaucoup d'effets, mais pour s'en rendre compte, on va jouer ici avec le, la petite variable smooth. Et là, regardez, mon player va un peu plus loin. Regardez. Il sort même de l'écran. Et il revient quand j'arrête de me déplacer. Maintenant, si j'augmente ici à 1, je n'ai plus du tout d'interpolation. Mon, mon lerp ne sert strictement à rien à 1 parce qu'il se déplace immédiatement. Donc ça change strictement rien par rapport à tout à l'heure. Mais si je joue ici avec cette variable ce slider, je vais avoir un effet différent, regardez si je vais à droite, alors là il reste à peu près au centre, donc on peut estimer qu'il faudra mettre plutôt quelque chose ici dans les 0.2 pour que ça donne un effet assez sympa Voilà, on peut voir ici que tout fonctionne très bien si je le fais aller vers moi et au plus je vais diminuer cette, cette valeur si je la mets à 0.1, regardez ce qui se passe là il sort carrément de l'écran, voilà et ici ça revient dessus. Donc évidemment, vous pouvez voir que c'est très simple à mettre en œuvre. Ça permet d'avoir un petit effet assez sympa. Vous pouvez voir qu'à l'arrêt, ça continue à arriver dessus. Donc bon, je vous conseille de mettre ici un peu plus. Alors la bonne valeur dépendra aussi. Euh, je vais essayer de passer à 0,10. Voilà. La bonne valeur dépendra aussi euh, de votre player, de la, sa vitesse de déplacement. Donc moi, on peut voir que ici, bon, il y a le petit effet ici euh, zoom après. Mais euh, bon, c'est assez sympa. Au saut évidemment c'est pareil on a ce petit effet smooth alors on va encore on va vraiment accentuer pour que vous voyez bien la différence voilà là j'arrête vous pouvez voir que la caméra revient vers lui sans aucun souci bon après évidemment tout ça est ad adapté si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sympa la rotation de la caméra tout ça peut aussi jouer énormément sur l'effet et vous pouvez voir que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre un petit script qui, qui prend vraiment peu de temps et qui donne un effet bien sympathique comme vous pouvez le voir. Alors ce n'est pas terminé, on va retourner dans nos scripts pour ajouter une petite fonction ici au niveau de l'update qui va donner tout son effet. Alors qu'est-ce que ça va être bah, Ça va être un transform.lookat pour faire regarder en fait la caméra, l'orientation de la caméra vers quoi bah, Vers ma target en permanence. Et vous allez voir que ça, j'enregistre, je retourne au niveau d'Unity, vous allez voir que euh, bah, ça, ça donne un effet assez sympa. Alors j'ai réglé ici euh, volontairement, je vais le mettre à 0,1. J'ai enregistré mon script, je vais passer en plein écran et on va tester ensemble pour que vous, vous rendez compte vraiment l'effet. Alors j'ai volontairement accentué ici euh, le LERP. Alors vous pouvez voir qu'au déplacement, voyez, on a une petite rotation de la caméra qui est assez sympathique. Voilà va opérer maintenant que la caméra va en permanence regarder le joueur ce qui va être vraiment sympathique Vous pouvez voir que si je le vois du dessus alors que tout à l'heure ça sortait de l'écran maintenant la caméra en fait le suit euh, avec le look at fait une rotation en permanence et donc ça donne encore un effet vous pouvez voir beaucoup plus sympathique que ce qu'on avait précédemment tout simplement en faisant un transform look at comme vous pouvez le voir donc c'est vraiment un euh, simple à mettre en œuvre vous pouvez voir c'est quelques lignes de code ce script et vous pouvez voir que ça donne vraiment plein d'effets euh, plutôt que de lier euh, la caméra et on peut voir qu'ici justement ma caméra bah, avec le look at fait une rotation tout simplement parce que euh, bah, le, le player passe devant en fait hein, comme on a pu le voir tout à l'heure si j'y vais ici euh, il sortait un petit peu de l'écran sur la droite ben bah, on peut voir voilà tout l'effet en fait de ce petit script quelques lignes de script voilà, donc c'est simplement ici en rajoutant mon transform lookat. Alors pareil, pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir sur la chaîne YouTube, j'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur ces, euh, sur, sur le lookat, sur les lerps, les slerps, donc surtout allez-y. Donc vous pouvez voir tout euh, l'utilité ici euh, de ce script qui est vraiment, à mon sens, très simple à mettre en œuvre et qui donne vraiment un effet sympathique. Alors évidemment, il faudra régler les paramètres en fonction de ce que vous désirez mais vous pouvez voir qu'ici par exemple mon player euh, bah, je le vois vraiment de face ça passe plus devant et évidemment euh, si je veux euh, refaire comme tout à l'heure je n'ai tout simplement ici qu'à baisser la valeur ici de ma, de ma variable smooth qui va permettre euh, tout simplement au player d'aller, euh, bah, de sortir un peu de l'écran et à un moment donné euh, de lui refaire faire une rotation donc là on peut voir que c'est pas encore assez mais si je la mets vraiment euh, au minimum ici à 0,01 là je vais avoir l'effet escompté voilà. Vous pouvez voir ici que j'ai bien la rotation qui opère et le script prend tout son sens. Voilà, bah j'espère que ce petit script va vous plaire. En tout cas, euh, j'espère euh, que vous bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je le dis tout le temps, mais euh, c'est vraiment important. On est de plus en plus et je vous en remercie. Euh, et puis moi, bah, il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain tuto. En tout cas, euh, vous pouvez voir que ce petit script ouvre des perspectives parce que vous pouvez réaliser des choses fantastiques euh, avec des scripts de caméra. Et on peut voir que là, c'est déjà beaucoup plus sympa qu'un simple script qui, enfin, de lier, de parenter la caméra au player on peut voir que ça euh, donne vraiment un effet beaucoup plus euh, dynamique à, aux joueurs et aux players et euh, ça change vraiment euh, un jeu en règle générale je dirais euh, on voit tout de suite la différence on voit que c'est plus travaillé et encore vous pouvez voir que c'est un script très très très très très simple, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye